bonjour et bienvenue dans cette vidéo je vais vous démontrer de manière pas du tout mathématique pourquoi on est tous hypersensibles abonnez vous mettez des likes avant de démarrer je tiens à dire que cette vidéo n'a pas pour but de tester l'hypersensibilité ni même de poser un diagnostic je vous renvoie à d'autres vidéos ou d'autres sources qui seront beaucoup plus adaptés. Ma motivation à faire cette vidéo, c'est d'offrir une plus grande acceptation des différences. Je pars du principe que, en tant qu'humain, on a tous une unicité qui fait qu'on a des fonctionnements qui peuvent se ressembler, mais qui existent dans une telle variété d'échelle de nuances que j'ai à cœur d'offrir des astuces pour mieux vivre ces différences au quotidien. Selon Hélène Aron, spécialiste de l'hypersensibilité, on reconnaît les hypersensibles à quatre traits particuliers. Le premier trait, il s'agit de la profondeur de traitement. C'est un terme utilisé en psychologie cognitive qui parle de la manière dont notre cerveau fonctionne face à des données à traiter. Par exemple, vous allez au restaurant, face au choix du menu à faire, une personne hypersensible va avoir tendance à analyser les pour, les contre. qu'est-ce qu'elle veut manger aujourd'hui, la température, ce genre de choses, et ensuite, la personne hypersensible va avoir tendance à se remémorer dans sa mémoire toutes les expériences similaires qu'elle a pu vivre pour pouvoir croiser les données et enfin arriver à une, une réponse issue de toutes ces analyses. Vous pouvez imaginer ce genre de traitement en profondeur prend du temps, ce qui peut créer de l'agacement dans l'entourage. Ce qui est sûr, c'est que dans cette situation, la profondeur de traitement a été mesurée. Il faut savoir qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Il y a des personnes qui vont avoir tendance à prendre des décisions plus rapidement que d'autres, mais notre fonctionnement cognitif, donc du cerveau, est différent et c'est ce qui crée cette fabuleuse richesse humaine. Par contre, ce que je peux apporter comme éclairage, c'est comment la personne hypersensible a aussi une tendance à être plus facilement aux prises avec ses peurs, avec de l'angoisse, avec de l'anxiété. C'est ce qui peut expliquer également cette manière de fonctionner. Parce que comme la personne hypersensible est plus réceptive à la peur de manière générale et à l'anxiété, elle va avoir tendance à être plus prudente dans euh, les choix qu'elle va faire, dans les décisions, dans même le traitement de l'information. Et c'est ce qui peut expliquer euh, ce fonctionnement cérébral qui est différent, c'est pas un défaut de fabrication, mais plus... Euh, un fonctionnement pour prendre soin de l'anxiété, des peurs, du stress, qui peuvent être plus facilement vécues et ressentis par les personnes hypersensibles. Je suis persuadée que vous-même, si vous ne vous sentez pas hypersensible de manière générale, par moment, lorsque vous êtes dans une phase de stress, d'anxiété, il se peut que ce soit des périodes dans lesquelles vous puissiez, vous aussi, prendre plus de temps pour traiter des informations et être on va dire plus précautionneux dans vos décisions. Donc sachez que la personne hypersensible, elle a une capacité à être plus en contact avec ce stress, cette anxiété, cette, ces peurs, qui font que c'est un fonctionnement qui peut être vu de manière plus récurrente. Deuxième trait de hypersensibilité, c'est, à nouveau, c'est un fonctionnement cognitif, donc c'est pas quelque chose qu'on choisit de faire ou de pas faire. Les personnes dites hypersensibles vont avoir tendance face à une stimulation, être beaucoup plus mobilisé au niveau cérébral que d'autres personnes. Ça veut dire que face à une même stimulation, face à des mêmes informations, la personne hypersensible va avoir tendance à se mobiliser beaucoup plus au niveau cognitif, au niveau de l'attention, au niveau de la concentration. Il y a des études qui ont été menées hein, où euh, on a pu mesurer comment les personnes hypersensibles pouvaient euh, réussir plus facilement certaines tâches qui demandaient de la vigilance et de la concentration, et en même temps comment elles le vivaient d'une manière beaucoup plus stressante et angoissante, parce qu'effectivement, il y a comme un enjeu plus fort pour ces personnes-là. C'est sûr que c'est un point qui rejoint ce que je disais auparavant, hein, euh, au niveau de la profondeur du traitement, dans le sens où où, euh, lorsque on se sent en insécurité, lorsqu'on se sent stressé, on a une capacité en fait à être plus vigilant pour pouvoir parer à tout ce qui peut se passer. C'est sûr que ça nous vient de notre fonctionnement archaïque où euh, le cerveau le plus ancien c'est ce qui va gérer en fait euh, la survie primaire. Donc euh, l'attaque, la fuite ou alors euh, on se fige pour pouvoir euh, disparaître et ne plus être visible des prédateurs. À nouveau, lorsqu'il y a un enjeu important dans certaines situations de concentration, on peut être plus ou moins concentré et euh, mobilisé au niveau de nos capacités cognitives sur une tâche. Puis il se trouve que les personnes dites hypersensibles le font de manière habituelle, sans forcément choisir leur niveau de mobilisation. Troisième point de l'hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle la réactivité émotionnelle et la forte empathie. Vous le savez peut-être, les personnes dites hypersensibles ont une grande capacité d'empathie, une grande capacité à se mettre à la place de l'autre pour ressentir ou imaginer ce que l'autre peut ressentir comme émotion. Ça fait que c'est des personnes qui peuvent exprimer plus fortement ou plus facilement. En tout cas, il y a une expression plus prononcée des émotions du monde émotionnel. Une capacité aussi à les vivre ou à se laisser vivre au niveau émotionnel plus forte que ce que euh, la moyenne des personnes aurait tendance à faire. Par rapport à ce point-là, je trouve ça important de revenir à une dimension culturelle et éducationnelle. Il faut savoir qu'en France et euh, dans les pays occidentaux, on a comme un tabou de l'émotion. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, en 2020, il y a eu du progrès là-dessus avec toute cette euh, dimension de l'intelligence émotionnelle, de ce qu'on appelle les soft skills, les compétences relationnelles et émotionnelles, qui sont de plus en plus étudiés et qui sont de plus en plus valorisés. En tout cas, l'émotion et l'expression de l'émotion peut gêner, voire même, ça peut faire peur. Comme on n'apprend pas à le faire en tant qu'enfant, on n'apprend pas à le faire en tant qu'adulte, sauf lorsqu'on fait un choix conscient de, de travail sur soi, de connaissance de soi, de thérapie, ou de démarche de développement personnel, où on essaye de, de redécrypter en fait tout ce monde-là. Selon moi, l'hypersensibilité en lien avec la réactivité émotionnelle, elle est biaisée dans le sens où il y a des personnes qui vont avoir moins facilement la capacité de cacher ce qu'elles vivent parce qu'elles vont rougir plus vite, parce qu'elles vont réagir plus vite. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'elles le vivent de façon plus forte que d'autres. Pour moi, en tant qu'humain, on a tous des émotions, on est constitué de ça. Par contre, on a eu un parcours de vie qui nous a facilité le fait de les réprimer ou pas, le fait de les cacher ou pas, ce qui peut aussi influer sur cette notion de réactivité émotionnelle et de forte empathie. Pour terminer, le dernier trait à l'hypersensibilité, c'est la sensibilité aux stimuli subtils. C'est vraiment en lien avec la dimension sensorielle, donc les cinq sens, la vision, euh, l'odorat, le goût, euh, le toucher, l'ouïe, peut-être que j'en oublie. En tout cas, les personnes dites hypersensibles ont une plus grande capacité d'être plus sensible à ces stimuli, même de façon subtile. Ça veut dire que ce qui a été mesuré, c'est que une personne, on va dire, dite moyenne, elle va réagir à certains stimuli. La personne dite hypersensible va réagir plus rapidement ou alors à des stimuli qui sont plus subtils. Ça fait que face à une même stimulation, par exemple un bruit, une odeur, le chaud, le froid, les personnes dites hypersensibles vont parfois même se sentir agressées par ces stimulations que d'autres pourraient ne pas plus s'offusquer, tout simplement parce qu'elles ont comme un degré de sensibilité qui est plus fort, comme un capteur qui serait plus fin dans sa capacité à capter ces euh, stimulations. C'est sûr, hein, sans le porter au quotidien, dans certaines situations notamment liées au stress, hypervigilance ou en tout cas des situations particulières où la personne peut vivre un état pas habituel d'anxiété, c'est des personnes qui peuvent devenir sensibles à euh, ces stimulations qu'on n'aurait pas forcément remarquées de manière générale. Ça peut être suite à un manque de sommeil, suite à des situations difficiles qui nous arrivent dans la vie. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est que finalement, la mesure de l'hypersensibilité, elle est vraiment en fonction bah, du contexte et en fonction du parcours de vie qui nous a facilité l'expression des émotions ou au contraire, qui nous a facilité le fait de les cacher. Bon, maintenant que vous aurez peut-être vu que oui, il y a des fois où vous aussi vous pouvez être dans des réactions hypersensibles, qu'est-ce qu'on fait avec ça Abonnez-vous, mettez des likes. Les pistes que je vais pouvoir vous amener, c'est des pistes que vous allez pouvoir utiliser, que vous soyez, que vous, vous sentiez euh, hypersensible ou pas. Euh, dans la mesure où, comme je vous l'ai montré, toutes les caractéristiques de l'hypersensibilité sont des caractéristiques de n'importe quelle personne lambda en fonction des situations, et particulièrement dans les situations de stress, d'angoisse, d'anxiété, de peur. Ça fait que vous allez pouvoir utiliser ces pistes vous aussi, que vous vous sentiez euh, hypersensible ou pas deux pistes de manière globale. Et puis les deux pistes, elles sont complémentaires. La première piste, c'est d'être attentif à l'instant présent. Lorsqu'on est pris dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété, c'est des espaces qui nous font peur, donc de manière logique, tout ce qui nous fait peur, on a envie de l'éviter. Une première piste qui va pouvoir vous aider, c'est le fait de pouvoir identifier les peurs précises. Pour ça, le plus puissant outil que vous puissiez avoir à votre disposition, c'est le pouvoir du moment présent, ça veut dire que de revenir à vous, de prendre le temps, de vous déposer et d'accueillir ce qui vous fait peur, pour pouvoir nommer cette peur, ça va vous permettre plus facilement de la diffuser, pas la faire grossir, parce que souvent le stress, euh, l'anxiété, euh, les peurs, elles ont tendance à grossir dans la mesure où on ne les identifie pas. C'est l'image de, de l'ombre qui, souvent, peut faire plus peur que euh, le petit cafard qui, finalement, est près de la lumière et qui, est, et qui est projeté en ombre. Premier point, plus vous allez pouvoir rester dans l'ici-maintenant pour identifier ce qui se passe pour vous au niveau des peurs, plus vous allez pouvoir retrouver un ajustement dans les décisions à prendre et dans la manière de traiter les stimulations. Deuxième piste que je vous propose, c'est d'accepter que vous réagissez de la manière dont vous réagissez. Il se peut que ce soit pas de la même manière que Pierre, Paul ou Jacques, mais c'est la vôtre, et puis elle est légitime, tout comme celle de Pierre, Paul ou Jacques. Pour faciliter cette forme d'acceptation de vos réactions, une piste qui peut être aidante, c'est le fait d'en parler, de trouver des personnes de confiance, que ce soit des amis, de la famille ou alors euh, des thérapeutes, pour pouvoir en parler et puis vraiment être écouté sans jugement. C'est pour ça que je nomme des personnes de confiance c'est des personnes auprès de qui vous saurez que vous allez pouvoir être accueillis et entendus, peu importe ce que vous vivez. Lorsque vous choisissez de euh, pouvoir parler et de vous montrer de cette manière-là auprès de personnes de confiance, ça va vous solidifier dans la légitimité que vous portez et euh, dans l'acceptation de votre différence de réaction face à ces stimulations et dans vos différences de, de gestion en fait de l'information tout simplement. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que euh, toutes ces informations vous aura permis d'avoir un regard différent sur ce qu'on nomme l'hypersensibilité ou l'ultrasensibilité. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les astuces que vous pouvez avoir pour mieux vivre votre hypersensibilité, euh, ça permettra de nourrir la communauté. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo